On va à On va à Siberg. Ne nous dénigrez pas surtout. Bonjour aujourd'hui on va à Siberg, petit village paumé de 30 habitants. Euh, voilà, et, et, on va et... à Siberg. Ça ouais. fait une dizaine de kilomètres. Oh, donc ouais. On longe les gueules bruns. Je et ne et... pas cassé la gueule. On longe la et ensuite on ira jusqu'à la bombe de l'eau La bombe de l'eau et pas le pomme à lèvres Bonjour Bonjour La maison de retraite est de sortie On doit passer par la buvette c'est un très bon itinéraire on est arrivé au petit village de Siverg et après on va se diriger vers la bombe de l'eau elle est contente parce qu'on s'est perdu. Qui est... Ah bah voilà. Perdu, pas moi. Ouais, on s'est pas perdu nous. Hein. Non mais euh, nous quatre quoi. Ah. Bon vous, bah vous, nous voilà, si nous ça valait le coup. C ça. Non c'était plus joli en bas.